Dans un environnement imprévisible où les transformations s'enchaînent de plus en plus rapidement, aligner les actions learning and développement aux nouvelles stratégies et aux nouveaux objectifs business est un vrai challenge. Dans certaines industries, on sait par exemple que 19% des compétences des collaborateurs acquises au cours des 12 derniers mois sont déjà jugées obsolètes. L'enjeu est donc désormais d'accélérer le « time to performance » en permettant aux collaborateurs d'acquérir de nouvelles compétences très rapidement. Et pour ce faire, l'apprentissage doit de plus en plus s'inscrire dans le flux du travail, et pour y parvenir, il est nécessaire d'activer deux leviers. Le premier, c'est renforcer notre posture de business partner, avec des objectifs stratégiques LND alignés directement aux indicateurs de performance business. Et l'autre levier, c'est de repenser l'expérience apprenant. Ça veut dire mieux comprendre leurs besoins, mieux comprendre leurs contraintes en utilisant par exemple les méthodes personnalisées directement empruntées du marketing. Ça implique aussi de cartographier leur écosystème d'apprentissage et de faciliter l'accès à des modalités courtes et de soutien à la performance. Cette double approche est nécessaire pour proposer des solutions LND à 360 degrés, personnalisables et maximisant la transposition en situation de travail.